Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News qui n'était pas vraiment prévu, on a eu l'actu qui est tombé juste ce soir là, via un post sur Halo Waypoint, Halo Infinite est décalé à 2021, donc on ne sait pas à quand en 2021, ça fait mal d'entendre ça donc ils énoncent de multiples facteurs ainsi que le Covid qui a eu un impact majeur dans le développement et qui a énormément affecté la présentation du jeu alors quand on a vu la démo on se doutait qu'il y a des choses qui allaient pas mais on espérait très fortement que le jeu soit maintenu pour cette année même si c'est pour qu'il soit corrigé au fur et à mesure des mois visiblement le jeu ne serait pas livré dans une forme correcte donc ils ont décidé de le décaler à 2021, donc je répète, quand pour 2021 on n'en a aucune idée, euh, moi si je peux donner mon avis, c'est que s'ils le décalent, c'est pas pour deux mois, sinon ils auraient fait un patch, c'est sans doute pour plus. Donc euh, je pense qu'ils vont euh, rapidement le préciser parce que tout le monde va le demander. Alors bien entendu on vous tiendra au courant, d'ici là portez vous bien, et le vivalo va faire mal pour cette fois-ci.